Bonjour Alors hier, j'ai eu une cliente qui est venue me voir en me disant « Monsieur, je ne comprends pas, euh, depuis que j'ai euh, les lunettes, les nouvelles lunettes, eh ben, je, je ne vois moins bien, je vois beaucoup moins bien. Ah. » Alors c'est une question et c'est une problématique qu'on me pose souvent et euh, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Ce qui se passe, c'est que euh, tant que vous n'avez pas les lunettes, même si c'est une toute petite correction que vous voyez effectivement correctement, euh, et ben vous ne vous rendez pas compte que vous pouviez mieux voir. Et forcément, une fois qu'on a les lunettes, on s'habitue à un certain confort, à une certaine netteté, à un certain confort visuel. Et euh, ben, quand on les enlève, on se rend compte que ça nous manquait. Voilà. Alors, c'était tout simple. Il n'y a pas grand-chose. <rire> Mais euh, si vous avez des questions quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous les posez. Et je me ferai un grand grand plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt chez Atolaist. Allez, au revoir.